tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Encodant aujourd'hui on va faire notre première modification sur passe-gare ensemble euh, ça va se passer au niveau de la fenêtre des tampons alors euh, comme je vous l'avais dit la fenêtre des tampons liste toutes les gares auxquelles on est passé donc euh, là euh, on est toujours avec euh, avec notre ville de trappe donc il n'y a que, que de lignes affichées euh, le problème, c'est que si je passe sur tampon du jour, il n'y a absolument rien du tout. Et c'est pas top. Il n'y a rien du tout, puisque je n'ai euh, tamponné aucun, euh, aucune gare aujourd'hui. Et euh, le but euh, de cette session d'enregistrement, ce sera de, euh, bah déjà d'inverser ces deux onglets, tous les tampons et tampons du jour. Tout simplement parce que euh, j'ai décidé que ce serait peut-être mieux d'arriver euh, directement sur la fenêtre tampon du jour que sur la fenêtre tout tous les tampons. Et ensuite on va en fait faire ce qu'on appelle un empty state. Donc là je suis sur le site de Material Design qui est un site qui référence euh, des espèces de bonnes pratiques à appliquer euh, dans le design. Donc euh, l'empty state c'est quoi C'est euh, comme cet exemple, c'est afficher un texte quand euh, rien euh, n'est prévu, enfin quand euh, la liste, euh, une liste est vide. Et là c'est notre cas puisqu'on est sur une liste de tampons. Donc ce site euh, indique ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire. Donc là typiquement il conseille... Euh, de mettre une petite image euh, qui peut être neutre ou qui peut être de façon euh, un petit peu humoristique et avec une petite phrase euh, qui euh, met euh, l'idée qu'il faut faire quelque chose mais sans pour autant que euh, ce soit comme c'est écrit que ça apparaisse euh, actionnable pour l'utilisateur donc on va commencer par euh, inverser les deux dans la liste on va essayer de retrouver le bout de code qui euh, affiche euh, les les deux listes euh, donc là ce truc là il me semble que ça met à jour le titre et en fait on peut déjà en profiter pour les inverser voilà euh, ici qu'est-ce qu'on a euh, donc euh, là c'est la chose qui va mettre à jour la liste et qui va appeler euh, notre fragment avec ce qui va bien donc là on voit un truc euh, pas bien du tout qui est en position égale égale 1 sauf que bah euh, on ne sait pas ce que ça représente 1 Donc et là en plus on a des case 0, case 1 euh, donc là dans les fragments on va en profiter Ok, du coup, tampon du jour, tac, et tout ce tampon, tac. Voilà. Donc, ici, on peut mettre fragment tampon jour euh, position qui se trouve en machin, voilà et là, alors là normalement cette chose là si je dis pas de bêtises c'est lui qui va générer le titre qui va bien alors est-ce que c'est lui qui va le mettre, je crois pas voilà donc euh, le main menu activity c'est euh, cette chose là et c'est ce qui euh, gère la navigation entre chaque onglet euh, tout simplement et cette chose là va démarrer le fragment qui est là et c'est lui qui va faire le le travail il faut juste que bah normalement ça devrait marcher en fait ça devrait marcher si je relance ok et là si on va là tampon du jour il n'y a rien et si je swipe deux euh, lignes visiteurs en tout, c'est parfait, c'est exactement ce qu'on veut. Et du coup comme on est satisfait, on fait un petit commit, git, commit moins 1, moins m inversion, euh, tampon du jour avec écran, tous les tampons. Voilà. Donc ça, on a, on a fini la partie facile. Donc ici, on a le résumé visa fragment qui est le fragment qui affiche cette liste-là. Et celui-là... Il charge ce layout. Activity-résume-visa. Et on voit bien nos items qui sont là, avec la liste des lignes. Et donc, notre idée ce serait que si la liste est vide on affiche un petit message donc alors quand il se crée euh, bon, il fait rien d'intéressant, quand il fait create view il fait un flight et il fait un generate liste ligne et partant de là ça va être ici qu'on va changer nos choses là on gère la barre de titre et on, comme comme il s'agit d'un fragment euh, ça va l'envoyer donc ça va faire un generate title qui va euh, calculer le titre et ça va faire un set toggle type qui appelle un euh, toolbar management et euh, ce toolbar management en fait il s'agit euh, juste de la main menu activity euh, que euh, euh, donc j'ai mis euh, quelques, euh, quelques interfaces pour euh, séparer euh, ces différentes euh, fonctionnalités et donc euh, c'est elle qui s'occupe de mettre à jour le titre mais c'est pas ça qui va nous intéresser puisque une fois qu'on a le titre on va faire un ligne tampon adapteur et ce ligne tampon adapteur qu'est-ce qu'il fait donc c'est dans lignes tamponnées adapteurs puisque la liste n'affiche que les lignes tamponnées <rire> voilà donc là il fait un get view donc là il fait un get view et c'est lui qui va remplir euh, les, les trucs des tampons mais c'est pas ça qui nous intéresse Puisque nous, on a la liste view et en fait, il faudrait que faire quelque chose comme if liste ligne point, enfin euh, if liste ligne is empty, parfait. C'est mieux que je le pensais. On fait quelque chose, sinon on reste comme avant. Et, et on passe par notre euh, par notre chose donc euh, pour l'instant on va, on va juste afficher euh, une petite icône euh, une petite icône à la noix et juste un texte euh, donc, on va faire euh, empty state layout Ouais, bon, il n'était pas content parce que j'avais pas donné d'id et par défaut il est invisible ok du coup dans ce cas là on va commencer par faire un euh, on va commencer par récupérer notre layout euh, un petit state layout euh, donc ce sera un linéaire Attends, on va faire un get euh, ah oui alors ça, on va faire un view.find show view by id r.id et ça va nous faire un euh, empty layout voilà alors il me dit que ça, ça ne sert à rien très bien, et le liste ligne, il était là hop hop, on va le sortir on va le renommer alors je crois que c'est F3 ici non, c'est pas F3 c'est quoi pour le renommer oui, alors euh, j'en profite aussi euh, pour euh, pour revoir les raccourcis clayers, c'est f 6 très bien euh, et ben on va, va l'appeler liste ligne tamponnée euh, donc là, on va lui dire que petit machin, euh, il faut le mettre vis set visibility to euh, visible. Et l'autre set visibility to view.invisible. Ok. Et là, euh, on va juste mettre du texte à la noire. Okay. Alors on en fera une constante de langue après on va juste dire euh, n'avait pas encore tamponné de gare aujourd'hui on va essayer text -view. et text view ah Alors. Oui, bon ça ah, ok il n'est pas content euh, parce que là là c'est bien mais là c'est pas bien pourquoi il est visible euh... Alors... si je fais comme ça il se passe quoi Ok, parfait. Ok, donc j'avais pas mis la bonne visibilité, c'est pas grave. Et du coup, bah, là c'est quand on a un petit state, ça nous dit bien on n'a pas de tempête de gain aujourd'hui. Et là c'est quand on a des trucs et il nous dit bien qu'on a des trucs. Ok, parfait. Au niveau du texte, refactor. Il me propose extract parfait. Resource name euh, empty state ligne tamponné deux e. Ok, il va falloir le traduire en anglais. Et où? je t'ai vu Et là. Ok, donc là on a fait notre trad. Euh, ben on va continuer là on a dit qu'on voulait avoir une jolie petite image Alors, je dois avoir J'ai utilisé quoi en bas J'ai utilisé le book Je pense qu'on peut réutiliser le book et on va le mettre euh, on va l'appeler euh, je sais pas moi euh, euh, je suis tout préfixé par un petit state icone et là empty state label ok donc là on a dit qu'on voulait celui-là Ça, c'est dans les tools, on s'en fout les tools. Ok. Et là, si je fais le test. Ok. Alors, euh, je pense que je le voyais un, légèrement plus grand. <rire> Et gravity, on va lui mettre center très bien <rire> euh, très bien, très bien très bien alors j'avais mis un genre Ah du moche ah non, scale type fit xy ça sent ça pas rien, ça alors je vais remettre du margin comme sur l'autre histoire de l'espacer un petit peu en haut Et y a eu mon margin margin ici 50 dp ok en bottom 50 dp aussi et en scale On va faire fit. Hum, pas mal. Pas mal, pas mal, pas mal. Euh, on va juste faire aussi pour le label qui est ici. Euh, donc, on va faire vis uniquement toujours. Euh, alors on va récupérer le texte view aussi donc non emptystate allez importe le Empty state, label view. Find element, R. Empty state label donc lui on va faire Pouf. set text R. String. Empty state. Donc là, ça va être en tamponné du jour, et sinon, ça va être juste tamponné tout simple. et Là, si on fait ça, voilà. Vous n'avez pas encore tamponné une gare aujourd'hui. Et si on va à côté, là, on en a. Et si je les vide, hop. efface tout les tampons, c'est très bien euh, bon, on a même pas besoin d'une région vous n'avez pas encore tamponné les de guerre vous n'avez pas encore tamponné les de aujourd'hui mais c'est parfait et ben on va s'arrêter là pour aujourd'hui euh, j'espère que cette petite séance vous a bien plu n'hésitez pas à laisser des commentaires euh, à, à vous exprimer, à dire ce que vous en pensez et euh, bah je vous dis à la prochaine. Ciao